Camina Benhamed Dao, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de votre nouveau livre et troisième roman qui s'appelle « À la machine » et qui est publié aux éditions L'Arbalète Gallimard. Et pour le présenter rapidement, j'ai envie de dire que c'est un roman, c'est un texte dans lequel il y a trois textes en réalité. Un récit biographique qui nous raconte très largement la vie d'un inventeur qui s'appelle Barthélemy Timonier qui a inventé un... un un objet euh, connu de tout le monde, hein, la machine à coudre, le métier à coudre. Et puis c'est aussi un récit euh, du contexte politique et social dans lequel se déroule cette invention. Euh, et puis j'ai envie de dire, il y a un troisième texte, d'ailleurs qui est présenté différemment dans le livre, en italique, hein, un, et c'est un texte intime euh, qui est la voix d'une narratrice pour parler de, de la machine à coudre de sa mère. Voilà. Donc je vais revenir à un premier point. Euh, ce récit biographique, d'abord, il s'est inscrit dans une résidence des futurs où j'imagine que vous avez découvert la vie de ce Barthélémy Timonier Pas exactement, parce que en fait, j'ai d'abord découvert, euh, comme d'ailleurs j'essaye de l'expliquer très rapidement euh, dans un passage du livre, j'ai mmh. découvert que c'était Barthélemy Timonier qui avait inventé la machine à coudre et non pas saint ce que moi j'avais toujours pensé, euh, suite à une conversation en fait, à, avec, euh, avec ma mère. Et en faisant des recherches, en me disant bah, « je vais aller voir qui est l'inventeur de la machine à coudre », et puis je, je pensais naïvement tomber sur la biographie de, de saint -Ger. Et ben, je, je suis tombée sur Barthélémy Timounier, et puis à force de recherche, j'ai constaté qu'il y avait très très peu de choses, hormis une, une minuscule biographie qui a été hébergée sur le site de, de la BNF, sur le site Gallica. Et donc en remontant, j'ai découvert ce le magnifique village d'Amplepuis, où se situe en effet le musée... Euh, de la machine à coudre et du cycle, le musée Barthélémy Timonier. Donc c'est très longtemps après, après déjà des lectures sur les sciences et techniques, sur quelques recherches, le recueil d'archives, que j'ai pris contact avec eux et que j'ai pu effectuer en effet une résidence de, de six mois. Alors c'était pas à temps plein, mais c'était par intermittence. Mais en tout cas j'avais voilà un accueil très chaleureux, une place très large au musée pour pouvoir déjà observer le métier à coudre, puisqu'il y en a un exemplaire dans, dans le musée. Donc ça m'a permis de, de suivre un petit peu mon, mon, mon travail d'écriture, de me poser un petit peu là-bas de temps en temps et, et de faire autre chose aussi, en contrepartie, comme des ateliers d'écriture. Mais voilà plutôt comment ça, ça s'est fait. Ça c'est s'est pas directement fait avec le musée, parce que même là, j'ai découvert en fait le, le musée euh, au cours de mes recherches. Alors, pour parler de cette vie de Barthélémy Timonier et de cette invention du métier à coudre, on ne dit pas machine à coudre, on dit métier à coudre au départ, euh, autant dire que ce n'est pas vraiment une success story, c'est une histoire euh, douloureuse, euh, puisque cet homme, euh, d'une part, s'est fait voler son invention, hein, euh, et il s'est heurté aussi à l'hostilité, la violence, euh, les ateliers à Paris ont été détruits, donc peut-être resituer le contexte et les difficultés auxquelles s'est heurté ce personnage. Moi, je ne sais pas si je suis extrêmement bien placée pour, pour évoquer toutes ces difficultés, parce qu'il y a un, vrai, un, un véritable problème concernant l'aspect biographique hein, de Barthélémy Timonier, c'est qu'on dispose finalement d'assez peu d'éléments. Donc, moi, il a fallu que je jongle quand même avec les peu d'éléments biographiques dont je disposais, euh, peu d'éléments historiques aussi. Et donc, euh, j'ai dû considérablement élargir pour essayer justement de comprendre pourquoi cet homme est mort dans la pauvreté ça ça n'en fait aucun doute c'est que ça ne l'a pas rendu riche et célèbre en effet comme vous dites si bien c'est pas du tout une success story donc moi j'ai dû aller voir c'est pour ça que j'essaye de le resituer un peu dans son siècle et de voir quels sont les ravages en fait de ce 19e du 19e siècle pour comprendre peut-être ce qui a affecté euh, sa vie à proprement parler. Donc, moi, j'ai dû jongler un peu. Donc, dans le roman, il y a à la fois des éléments très historiques, biographiques, mais il y a peut-être un peu de fiction. Euh, on n'est pas très certain que l'atelier ait été ravagé. Donc, c'est présenté comme tel dans le roman, mais moi, je m'amuse de cette hypothèse et, et, et, et elle m'amuse voilà, comme une hypothèse narrative. Donc, je ne mens pas avec ça, mais en tout cas, je la travaille et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Mais. Euh, ce qui était, ce qui moi m'a bouleversé presque, hein, parce que ça m'a vraiment ému quand j'ai découvert les, les, la petite biographie de Messin qu'on trouve sur le site de, de Gallica euh, euh, sur Barthélemy Timonier, c'est qu'en effet c'est un homme qui invente un objet qui va être extrêmement populaire et qui pourtant passe sa vie en fait à, à, à échouer, à crever de faim, hein, parce qu'il y, y, y a des moments vraiment qui sont extrêmement durs pour lui, sa femme, euh, euh, son fils. Et donc ça, j'avais vraiment envie de le restituer dans un roman parce que je trouvais que c'était un personnage qui incarnait finalement, comme aujourd'hui encore, tous les artistes, a priori, tous les inventeurs aussi, et même en fait cette catégorie de personnes qu'on appelle les auto-entrepreneurs, qu'on pousse à l'invention en permanence, alors qu'en fait on sait très bien que ce sont des métiers extrêmement précaires et que pour imposer une invention, un art, euh, un objet d'art dans la société, ça suppose en fait d'être mis en concurrence, et cette concurrence-là elle est extrêmement sauvage, extrêmement violente, et ça suppose qu'un parmi tous ces inventeurs, auto-entrepreneurs, artistes, émergera, parce que c'est le système presque libéral en fait, on, on choisira un, deux, trois, mais on ne choisira pas tout le monde, il ne s'agit pas d'un système très égalitaire, et j'avais envie de, de comprendre, en fait, justement, euh, euh, politiquement, sociologiquement, euh, comment, euh, pourquoi c'était saint gère qui avait gagné cette bataille, et pourquoi dans notre imaginaire, à nous d'ailleurs, c'est la machine saint gère qui règne et pas celle du, de, de, de Alors C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que votre roman, il parle du 19e siècle, il parle d'une invention passée, et en même temps il parle de notre temps, il parle pour aujourd'hui. Hein. Et il y a un autre aspect qui me paraît euh, évoquer notre époque, c'est la réflexion sur le progrès, sur euh, la marche en avant de l'industrialisation, de la mécanisation, à quel point euh, le progrès est auréolé de beaucoup de prestige et en même temps, il est extrêmement destructeur, il est dangereux, il est nocif pour les individus, euh, il, met au, il met au banc de la société certains. Et je pense que ça peut évoquer aussi des, des phénomènes de notre temps. Hein, je crois qu'il y a une réflexion derrière, c'est tout à fait actuel. Absolument, et je crois que c'était aussi pour ça que le sujet était aussi engageant pour moi, parce que vraiment, quand j'écrivais, j'avais vraiment pas l'impression de replonger dans un siècle historique passé. C'est là qu'on voit bien que, littérature, on hérite en fait, voilà, de tout ça et qu'on l'emporte avec nous, et que représenter le monde en littérature. Euh, finalement, quel que soit le, le, le siècle qu'on choisit, on, on voit bien à quel point ça reflète euh, des, des, des moments comme ça. C'est peut-être un raccourci, c'est peut-être… Mais euh, vraiment, quand j'ai commencé à, à travailler sur justement sur l'hypothèse selon laquelle les machines auraient été détruites par les artisans, mais en fait, on ne sait pas trop, etc., euh, que même Saint-Ger voit les couturiers, les artisans, couturiers, new-yorkais s'opposaient, et donc, il va voir plutôt les femmes plutôt que les hommes qui n'en veulent pas euh, et, et qui a toutes ces révoltes. Je pense euh, aux, aux manifestations des Gilets jaunes, en fait. Vraiment, quand j'écris, quand je lis euh, euh, tout ça, je me dis mais c'est fou, en fait, on en, est, on en est toujours là parce que le progrès, c'est une chose de vouloir imposer, notamment aujourd'hui, le numérique à tout va, etc. Mais encore faut-il que la société soit prête à l'incorporer et, et contrairement au discours dominant qui voudrait nous dire qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas assez prêt, qu'il faut se bousculer un peu, qu'il faut. C'est pas du tout ça, c'est qu'il y, y a vraiment des étapes avant d'incorporer à chaque fois une invention, et c'est le cas de la machine à coudre. La machine à coudre, elle n'arrive à s'imposer qu'au terme. Euh, finalement d'une commercialisation euh, assez sauvage euh, de, de, de Saint-Gerre et qui passe euh, par d'autres voies, en, en, en s'insérant dans les maisons, par les, les familles et notamment par les mères de famille, etc. Et C'est là qu'il qu y arrive, et notamment aussi euh, euh, en Afrique, etc. C'est comme ça qu'il arrive à l'imposer. Alors que Timonier, peut-être qu'il n'est juste pas allé voir les bonnes personnes, mais euh, en tout cas, s'il s'est adressé aux bonnes personnes, elles n'étaient juste pas prêtes, mais parce qu'il faut toujours un temps, et il faut un temps long, en effet, pour imposer euh, un, un objet et bouleverser en fait, euh, l'ordre industriel ou aujourd'hui l'ordre des choses qui, qui, qui est plutôt lié au, au, au numérique. Mais vraiment, oui, je pense qu'il y, y a des échos euh, vraiment euh, très forts. Et moi, je, je n'ai presque fait que, que les accueillir pour les écrire, parce que je crois qu'en fait, ils sont tellement frappants que je n'avais pas vraiment beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'en qu'en lisant « ça peut frapper vraiment aux yeux du lecteur. Vous aviez beaucoup de choses à faire, hein. vous, aviez <rire> vous avez à organiser cette matière, et pour finir sur cet entretien, il y a quand même cette partie extrêmement importante, moi qui m'a beaucoup touchée, parce que la machine à coudre, c'est une histoire universelle. Hein. Beaucoup de familles ont eu cette machine à coudre dans le cocon familial, et moi c'est mon cas aussi, voilà. Donc ce texte intime… Euh, qui doit beaucoup, je pense, à l'histoire de votre mère et à votre histoire, où vous, est, vous explorez en fait, euh, la relation justement de la sphère familiale, de la sphère euh, de, de la femme, à cet objet qui est, qui est entré dans les maisons, hein, peut-être aussi pour euh, à la fois libérer et asservir. Je crois qu'il y, y a tout ça. Hein, dans le, dans le, J'aimerais qu'on parle pour finir de cette partie intime du texte. Oui, c'est une partie euh, plus, plus, plus personnelle. Euh, sur en effet la place de la, de, de la machine, moi dans mon enfance en tout cas, et, et elle m'a marquée, et pour moi c'était un, un, un écho, à la fois un hommage et à, à, à ma mère, euh, à qui je vois beaucoup, et aussi un écho, un écho à, à, à, à l'enfance, au, au bruit, au son de, de la machine à coudre dans mon enfance, dans, dans, dans, la, dans la maison, et surtout dans, bon, sur un plan littéraire, je trouvais aussi ça très intéressant, euh, d'incarner davantage la matérialité de la machine à coudre par euh, justement ces passages un peu de, qui sont un peu des moments de carte postale, des, des souvenirs comme ça qui irriguent le, le, le récit. C'était aussi une manière de faire communiquer la vie de Timonier avec, euh, avec celle des années, le siècle suivant. Quoi. Je trouvais que c'était un bel écho. Je voulais dire, euh, parce que vous dites que oui, vous aussi, ça, ça a marqué aussi... Euh, euh, votre enfance. Et ça, euh, ça, ça me fait très plaisir parce que je crois qu'en effet, c'est un livre dans... Dont... C'est un objet qui, qui a tellement marqué nos enfances et en plus qui revient aujourd'hui en plus sous une autre forme un peu managériale, du, du, du yourself, etc. Mais, euh... <rire> donc, c'est intéressant quand même toutes ces étapes de la machine, de, de la vie de la machine à coudre, j'ai envie de dire, donc de l'objet lui-même plus que le personnage. Mais vraiment, je trouvais ça intéressant aussi parce que je crois que ça, ce récit plus personnel, euh, il peut éveiller chez le lecteur sa façon, une manière à lui d'éveiller ses propres souvenirs en fait et, euh, et de faire écho du coup avec le, le récit de, de Timonier. Et, et ça, ça me plaît beaucoup, donc ça me touche beaucoup que ça ait pu éveiller des souvenirs aussi de lectrices chez vous. On va finir cet entretien. Donc moi, je souhaite une belle vie à ce livre et je pense effectivement que vous allez euh, avoir beaucoup de conversations avec des femmes, j'imagine, sur cet objet euh, qui a aussi existé dans leur univers. Merci beaucoup Yamina et à bientôt, au revoir. C'est moi qui vous remercie Daniel, merci pour tout.